Bonjour à tous, toutes. <rire> je viens de réaliser qu'on de qu était deux hommes, mais c'est normal. <rire> L'expérience montre que je m'entends mieux avec les femmes. J'ai intitulé cette magnifique présentation écrite depuis des années, euh, c'est-à-dire hier soir, euh, YouTube for Business. Donc je m'appelle Emmanuel Delors. J'ai inventé la TVA. C'est moi qui vous prends 20% à chaque fois que vous achetez un truc. Et en plus, je vais monter ma boîte pour moi, payer moins 20% de tout ce que j'achète. Euh, donc, je suis envoyé du futur pour qu'il arrive plus vite. Et je vous assure que Elon Musk et Steve Jobs euh, sont juste euh, des, des petits rigolos à côté de ce que je vis actuellement. Et ne me croyez pas, juste suivez-moi. Et parce que YouTube et le blog est une histoire de couple, venez à deux. Et si votre plus sain euh, ne rentre pas dans l'aventure, il y a un moment incessamment sous peu, et vous le savez déjà, et vous le voyez déjà ça va bloquer croyez moi youtube le blogging le web marketing et monter sa boîte c'est une histoire pour euh, même pas le couple j'ai envie de dire c'est pour le foyer <rire> c'est pareil pour vos enfants donc euh, en une minute qu'est ce que j'ai fait l'année dernière j'ai fait des vidéos sur les cartes bleues parce que c'est euh, ma passion on fait un peu de vlogging avec des mini caméras que je vous présenterai tout à l'heure j'ai fait un petit voyage au japon j'ai fait des tutos tech diverses et variés, grand public ou pas grand public du tout j'ai fait des lives jusqu'à 7 personnes en même temps. Ne faites jamais ça, c'est horrible. Je fait... suis monté sur scène pour parler en anglais, je suis nul en anglais. J'ai filmé des trucs dans des lieux absolument de ouf. J'ai interviewé des politiques du plus haut niveau. Le prochain, c'est les ministres. J'ai interviewé des entrepreneurs qui gagnent des millions. Euh, J'ai interviewé des blogueurs célèbres qui viennent fêter leurs 15 ans de blog. J'ai fait des trucs de fou au Japon qui arrivent dans le monde professionnel. J'ai fait des tutoriels pour des chaînes qui gagnent des millions, donc pas que pour ma chaîne YouTube. Et j'ai rencontré des gens que je pensais, même quand ils me répondaient sur Twitter avant, ça me faisait quelque chose. Je les ai vus en vrai et j'ai mangé avec eux et j'ai fait des interviews en un an. Wow. <rire> Bravo. Si je fais un petit bilan, donc moi, je suis Actuellement en tout cas sur le papier, euh, en tout cas j'ai encore une fiche de paye un petit peu euh, ingénieur informatique au CNRS. Le plus plus ça veut pas dire d'une part que je fais plein d'autres choses et ça veut dire merci au revoir en même temps. Euh, on vient de dépasser les 10 400 abonnés, c'est beaucoup et pas beaucoup, c'est peut-être beaucoup à l'étape où vous en êtes, c'est pas beaucoup dans une thématique euh, technique. Parce que si je vais m'acheter le dernier iPhone à la mode et que je le déballe en me filmant avec un smartphone et en, en étant un peu, un peu péchu et en vous montrant ce qu'il y a dans la boîte avec les câbles, je pourrais déjà avoir 5, 6, 7, 8 fois plus d'abonnés que ça. Sauf que moi, mon chiffre d'affaires est toujours au-dessus de mon nombre d'abonnés. Et je ne suis pas sûr que ce soit le cas de tous les adolescents qui aient une chaîne à 10 000, 30 000, 50 000 abonnés. Là, je peux vendre 2 000 euros la journée quand je vais filmer. Et j'ai que 10 000 abonnés. Et ce qui est plus que mon salaire mensuel CNRS d'ingénieur avec 10 ans d'expérience. Crypto Live, c'est le nom de mon émission en live. On en a fait euh, bah 60, donc j'ai 60 heures de live sur YouTube. On commence à faire du coup des événements avec des vrais gens parce que j'en ai pas rencontré beaucoup dans ma vie et que j'ai des petits problèmes de relations sociales. Euh, donc, on a fait un, un meet-up, comme on dit, donc une rencontre à abonnés à plusieurs YouTubeurs parce que j'ai peur quand je suis tout seul. Donc, j'ai fait venir plein d'autres YouTubeurs de mathématiques moi, j'ai une thématique bizarre hein, sur YouTube, j'y reviendrai brièvement derrière, euh, qui n'intéresse pour l'instant pas grand monde. Mais quand elle intéressera tout le monde, l'avantage, c'est que j'aurai beaucoup de sous. Euh, donc, euh, voilà. Mais sinon, je fais aussi de la technique grand public. Mais grand public, quand même, accroche-toi. Donc, plutôt, je ne fais pas quel est le test de l'ordinateur portable modèle YZ12B2, parce que je m'en fous je fais la vidéo, comment choisir ton ordinateur portable Parce que Olivier Roland, pour ceux qui le suivent, vous a expliqué que l'intemporel, c'est bien. Si tu t'embêtes à tourner une vidéo, monter une vidéo, faire un article de blog, pour que dans deux semaines, ton article de blog, tout le monde s'en fout, parce que le produit, il est sorti, tout le monde cherche ton article de blog ou ta vidéo, et au bout de deux semaines, tout le monde s'en fout. Et toi, tu as pourri ton week-end, tu as rédigé ton article, tu as fait ta vidéo. Elle a fait une pointe de vue, elle a fait un beau lancement, tu as fait mille vues, tu es heureux. Mais dans deux semaines, plus personne va chercher ta vidéo, plus personne va chercher ton article de blog. Tu travailles pour rien. Donc ça, c'est très important et je reviendrai dessus sur l'intemporel, le evergreen comme on dit, toujours vert. Ton article soit toujours vert, c'est valable pour la vidéo aussi. Et c'est loin d'être un détail. Et rien que le fait que vous sachiez ça, vous donne un avantage concurrentiel sur le monde entier. Parce que les ados ne savent pas ça. Moi je coach des ados en YouTube, l'ado sur YouTube il fait oh, le nouvel iPhone vient de sortir, il faut que je traite, il faut que je fasse la vidéo dessus. J'ai même pas le produit, je vais faire, des... ils font des slides sur le produit en plus. Il y a trop de monde maintenant sur YouTube et sur le net pour ne pas faire la niche. Et des fois juste trouver sa niche, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est juste vous êtes une femme ou vous êtes en couple. Vous prenez un même sujet d'un mec qui a 2 millions d'abos, vous le faites en couple, vous faites la même chose avec votre petite graine de folie, votre petite graine d'originalité, vous allez le défoncer le mec en place. Parce que Rien que le fait que vous le fassiez avec votre femme, bah vous apporter tout public féminin de cette thématique qui ne se reconnaissait pas dans cette personne-là. 5,6 millions de minutes. Ouais, sur YouTube, on parle en minutes, comme ça, ça fait des plus gros chiffres. Hein. C'est comme avec les centimes. Donc, j'ai parlé 10,6 années, 24 heures sur 24 sur YouTube. Là, ça fait 10 minutes, vous n'en pouvez plus imaginer. Et 40 312 commentaires en bien ou en mal. Hein. Et gérer le mal sur YouTube, euh, c'est pas un détail, hein. surtout pour les hypersensibles. Surtout pour les mecs qui euh, la première chose qu'ils font le matin c'est enlever le mode avion et traiter mille notifs et qui veulent répondre à toutes <rire> en bien ou en mal. Surtout en mal parce que j'aime bien ça me détend le matin avec mon café noir. Donc ce qui m'effraie c'est pas l'oppression des méchants c'est l'indifférence des bons. Parce que les méchants, il euh, n'y a pas de problème sur mes thématiques techniques, je les encaisse. L'indifférence des bons, j'ai plus de mal. Heureusement ils commencent à me repérer. Pourquoi utiliser la vidéo pour votre business parce que bah, une minute de vidéo est égale à 1,8 million de mots d'après une étude que personne ne lira en PDF de 72 pages. Donc croyez-moi sur parole parce que ça m'arrange. En 2018 sur internet, voilà ce qui se passe en une minute. Vous avez 3,7 millions de recherches sur Google, pas mal. Mais vous avez 4,3 millions de vidéos vues. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas pour les ados. Moi, je le vois, je vois la différence, je le vois au repas de famille. C'est que même au repas de famille, vous commencez à poser une question où personne a la réponse. Avant, on sortait Google, maintenant on sort YouTube. Vous voulez réparer un truc pour la bagnole, vous allez sur YouTube. Vous voulez acheter un nouveau téléphone, vous allez voir sur YouTube un mec qui vous en parle. Parce que la voix aime bien, parce que vous, vous identifiez à cette personne, parce qu'elle a votre âge, parce qu'elle a votre sexe, parce qu'elle vous parle, parce qu'elle est fun, parce qu'elle est rigolote. Donc alignez vos voilà, alignez vos trucs, ne passez pas à côté de la vidéo. Si vous prenez euh, Aujourd'hui, sur un ordinateur et que vous tapez quelque chose, vous allez voir que Google va vous proposer déjà trois vidéos si vous êtes sur un ordinateur. Pas sur toutes les questions, si vous... mais il euh, y a beaucoup de choses que vous allez taper sur Google où Google va vous envoyer trois réponses en vidéo. Une, deux, trois. Ce qui veut dire qu'il y a moins de place pour le texte. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui avant étaient en page 1 de Google qui maintenant sont en page 2. Ne passez pas à côté de la vidéo parce que si vous prenez votre téléphone mobile, et que vous cherchez quelques... la même recherche sur Google, là il n'y a pas trois réponses en vidéo, il y en a déjà quatre. ça veut... Et sur un écran plus petit, ça veut dire qu'il faut aller encore plus bas pour avoir la réponse avec le texte. Ça veut dire qu'il y a encore plus de gens qui ne sont plus en page 1, mais qui sont passés en page 2. Alors la page 2 de Google, allez-y, c'est sympa. Hein il y a plein de choses avec des gens morts qui vendent rien et qui n'ont personne qui les lit. Mais c'est pas ce que je vous souhaite et c'est pas pour ça que vous avez ouvert un blog. Je vous rappelle que YouTube appartient à Google. donc fait un petit chèque il y a longtemps. Donc, qui fait la pluie et le beau temps sur Internet Bah, c'est Google. On est content, on n'est pas content, on en pense qu'on veut, mais c'est quand même Google. Premier moteur de recherche au monde. Deuxième moteur de recherche au monde bah, YouTube. Et à votre avis, dans pas longtemps, quand Google va dire, toi, tu as un super site web parce que tu fais des super articles et que tu fais du storytelling, mais tu ne fais pas de vidéos, je le sais. Parce que déjà Google c'est tout de vous. Donc Google peut très bien savoir que ce site web là ma vie et euh, les huiles essentielles. J'adore cet exemple, je sais. Les huiles les huiles <rire> ouais, ouais. hui les huiles essentielles.fr, c'est trop génial. Et la chaîne crée ton huile essentielle de menthe poivrée parce que ça soulage ton poignet de dactylographe. C'est la même personne. Pourquoi Parce que quand vous faites du YouTube, à la fin, vous pouvez proposer votre site web. Et vous êtes obligé de montrer qu'il vous appartient vraiment. Ce qui fait que Google est au courant que cette chaîne YouTube et ce site web sont la même personne. Les deux trucs sont à moi. Moi, ce que je veux, c'est répondre aux gens bien à l'écrit et bien en vidéo. Donc, je te pousse et je te mets plus favorablement en page 1. Et toi, qui n'as pas de chaîne YouTube, je te mets plus favorablement en page 2 dommage alors je sais oui mais moi je veux pas passer à l'image je me supporte pas à l'écran ma voix est horrible je vais pas me regarder blablabla bla bla bla demande à marion cotillard je suis sûr elle vous fait la même phrase il y a que 20 ans quand elle jouait la petite amie dans le taxi dans un rôle complètement pourri de... qui l'attend sur son canapé son mec qui avait le premier rôle et aujourd'hui elle fait les... le tapis rouge à hollywood donc tout ça ça se travaille c'est qu'une croyance limitante qui se surpasse avec un peu d'humour un peu de coaching la bonne personne la bonne caméra pas trop grosse au début pour pas t'impressionner et puis un petit smartphone posé sur le truc, euh, ça passe bien. Et puis si toi le truc qui t'impressionne pas c'est de faire un portrait comme ça quand tu parles dans tes toilettes euh, façon euh, je critique la cuisine sur M6. Euh, ouais le repas était génial mais quand même euh, elle a grossi. Et eh bien tu commences comme ça à la vidéo, c'est pas grave. Voilà. Et puis quand tes amis partent, tu prends ton téléphone et tu fais une, une story pour toi-même. Lui, euh, qu'est-ce qu'il était horrible ce soir, gagne, gagne. Et puis tu t'habitues à te voir dans un écran et au bout d'un moment c'est pas toi que tu vas voir. Donc c'est pas grave. Moi, je me monte pendant des heures. Heureusement que c'est pas moi que je vois. Et euh, parce que vous allez vous auto-souler parce qu'au début c'est vous qui allez faire le montage, vous allez vous entendre. Mais vous allez vous entendre plein de fois parce qu'il faut prendre le bon mot au bon endroit. Donc la phrase, je l'ai envoyé 15 fois. Mais moi aussi, je me suis auto-formé et moi aussi, j'ai passé 8 heures à produire 5 minutes qui faisaient 50 vues où même mes amis, ma famille, ma mère venaient même pas mettre le pouce bleu parce que t'écoutais, bon, on comprend rien à ce que tu dis donc euh, voilà. Le pouce bleu, on a bien compris aussi. Le bouton s'abonner, mais attends, mais c'est payant YouTube, s'abonner, qu'est-ce que c'est que ce mot de traduire Ça veut dire que pour tous les Quadra Plus, vont penser que c'est payant. Le bouton s'abonner. Il faut imaginer que pour que ma mère s'abonne à ma chaîne YouTube, j'ai fait une télé maintenance et que c'est moi qui ai cliqué sur le bouton. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que bon, ma mère est quelqu'un qui, quand elle fait une signature électronique, elle prend son doigt sur un écran pas tactile et dessine. Donc c'est donc compliqué. Mais, mais Alors que c'est une case à cocher quoi. Mais, donc c'est assez bloquant en, pour avoir un, un fils youtubeur qui, qui, qui a toujours 5, 10, 15 ans d'avance sur la future tendance toute sa vie. Ce qui est assez excluant si tu n'as pas mis en boîte que tu annonçais ce qui va se passer dans 5, 10, 15 ans. Donc je le mets en boîte actuellement pour qu'on me dise dans 5 ans, merde il avait raison ce petit con. Et ça commence à porter ses fruits sur linkedin depuis hier soir donc faites de la vidéo ce n'est pas que pour les mômes encore une fois regardez votre propre utilisation observez vos proches le dimanche midi le meilleur des feedbacks pour avoir des retours c'est le bon repas de famille du dimanche midi avec le gigot et tout le monde qui raconte le dernier régime les derniers travaux de la salle de bain ma nouvelle bagnole t'as vu euh, voilà etc et au lieu d'investir sur eux investissent dans des objets des travaux et des machins parce qu'ils savent pas quoi faire de leur week-end YouTube, 51% regardent YouTube au dépend de la télévision. Regardez les mômes de 3-4 ans, ils regardent la télé. Non Quand ils vont arriver à 18 ans, ils auront déjà 14 ans de YouTube. Regardez dans les restos ce qu'on qu fait avec les mômes pour s'y thèses. On leur donne le téléphone de papa-maman, ils vont sur Netflix et sur YouTube. Vivre de YouTube sans être norman, c'est possible. Moi, je l'entends même de YouTubeurs avec qui je fais des événements euh, donc en Belgique il euh, y, y a deux semaines. Euh, vous aimeriez en faire votre métier ah ben oui mais moi euh, je suis pas norman j'ai pas 15 millions d'abonnés euh, et puis youtube avec les vues euh, blablabla donc moi youtube hein, me verse entre 70 et 90 euros mensuels avant impôts <rire> youpi je suis ingénieur informatique je mets des flyers dans les boîtes aux lettres j'ai branché des imprimantes chez mes vieux de voisins je prends 50 balles de l'heure et je ne m'emmerde pas à monter le week-end pendant 5 heures. <rire> ok Donc, euh, si euh, c'est pas votre passion et si vous ne voyez pas YouTube comme la vitrine mais pas le magasin, parce que moi je dis souvent ça, YouTube c'est une vitrine. Il faut qu'il y ait un magasin derrière, il faut qu'il y ait un but et il faut surtout qu'il y ait un cocon sémantique. C'est un concept, je pense que Mélodie reviendra dessus plus fort tout à l'heure avec son petit schéma en mind map. Non, vous n'êtes pas prêt pour ça. Mais... Euh... <rire> non mais il fait peur aussi. Bon, mais... En tout cas, il faut avoir un petit cocon sémantique. Donc, on reviendra sur cette notion tout à l'heure. Mais le, le pourquoi je fais ma chaîne YouTube, pourquoi je fais mon blog et vous avez intérêt à avoir le même pourquoi au-dessus des deux. Le pourquoi j'ai fait un compte Instagram, le pourquoi j'ai fait un compte Facebook et vous avez intérêt à ce que ce soit plutôt le même que la chaîne YouTube et que le blog. Donc, arrêtez de regarder votre courbe d'abonnés et de vous lamenter parce qu'il y a que 3, 4, 5... Bon, quand il y a zéro personne, c'est que ce n'était pas la bonne vidéo, ok Ça arrive mettez-la en non répertorié et faites autre chose. Et c'était pas 5 heures de perdu parce que c'est 5 heures où tu sais qu'au bout de ces 5 heures, il te fallait ces 5 heures pour comprendre que c'est pas ça qu'il fallait faire. Donc c'est très bien de les avoir fait. Je t'aurais pu les faire en une. Ça t'a pris 5, mais c'est pas grave parce que maintenant tu sais que tu feras plus ça ou que tu feras plus comme ça. ou que je vais te montrer qu'en 30 minutes tu aurais fait mieux que ces 5 heures. Bah, et qu'avant quand je te l'aurais dit, ça t'aurait pas marqué. Donc tu avais besoin de ces 5 heures, donc ce n'est pas un week-end de perdu, c'est 5 heures d'expérience. Donc ce n'est pas grave. Si vous voulez, tout à l'heure, je vous montrerai mes premières vidéos YouTube. Hein. Donc assis, euh, avec 70 cachés dans le sang, comme euh, ça, avec les, les pas coiffés, euh, euh, blanc sur fond blanc, contre-jour, la moitié de l'image est un radiateur, un micro dégueulasse avec le fil comme ça, mais horrible, horrible. Elle a deux ans, elle a 2 ans la vidéo. Et comme euh, David Laroche, je la laisse. Regardez bien la différence en deux ans. Ouais, en un mois, le mec qui vous dit en un mois, tu passes de là à là, c'est juste un vendeur de formation et de rêve. C'est pas le bon. Le mec qui vous dit en un an, en deux ans, tu vas faire de mieux en mieux, voilà, et tout ce que tu veux, en effet cumulé, en 1% être meilleur, chose comme ça, et aller plutôt sur lui. Voilà. Technique sans le mindset, sans l'état d'esprit, c'est pas la bonne personne. Vous pouvez pas faire entrepreneur sans état d'esprit. Et tout le monde peut pas faire entrepreneur non plus. Parce que c'est souvent la personne qu'on me reproche. Oui, je suis en train de devenir anti-salariat. Mais ce n'est pas fait pour tout le monde quand même. Par contre, il y a beaucoup plus de personnes qu'on pense qui devraient et qui pourraient être entrepreneurs. C'est ça le message. C'est pas tout le monde doit être entrepreneur. Parce que, entrepreneur, si tu te lèves pas le matin avec ta passion, tu vas pas te lever longtemps. Entrepreneur, si ce n'est pas ta passion que tu es en train de monter en vidéo pour après ensuite aller embaucher un mec pour déléguer cette tâche qui t'a pris 5 heures à faire et que le mec il te fait Bah, bah moi, je la fais en une minute et que c'est 2000. Alors tu fais Non, non, parce que comme toi, ça te prend une minute, même si t'es très bon, ce sera 100 euros. C'est une démarche tout le temps. Dans la vie, quand tu vas au resto, tu prends des notes, tu as une idée qui va t'améliorer pour ton business parce que tu te dis que là, le logo sur la carte du menu, écrit comme ça, c'est cool. Je vais faire la même chose sur mon groupe Facebook. Alors que ça n'avait rien à voir. Entrepreneur, c'est juste un mec qui connecte des sujets qui ont rien à voir entre eux. Et qu'en France, on veut mettre les gens dans des petites cases. Tu seras le mec qui fait ça dans ton service, qui fait que ça au fond à gauche de l'organigramme. Et l'entrepreneur, il regarde l'organigramme et il dit Putain, si on mettait lui avec lui, ça ferait un truc de fou. Tu vois On a fait un live d'une heure avec Olivier juprel chez qui je serai le 21 septembre à Bruxelles. Celle, celle. Bruxelles voilà donc ça va être cool et euh, parce que du coup bah, je ne serai pas le 28 septembre à l'événement d'olivier roland parce que j'ai piscine non j'ai mariage j'ai con... mariage je confonds je confonds les deux vous imaginez vous marier avec un mec qui fait cette vanne c'est horrible c'est horrible elle peut encore annuler on a fait un live d'une heure qui démontre surtout et qui met l'accent et olivier juprel il se bat vachement là dessus et ça c'est important olivier juprel il a euh, 3000 abonnés je sais pas 2000 3000 il a deux chaînes. Il y en a une à 1000, une à 3000, peu importe. On s'en fout du nombre d'abonnés. Moi, quand je vais en cours de maths, euh, à la fin de mon heure de cours de maths, la prof en maths, elle fait pas « mets un pouce bleu si c'était bien euh, »,« mets-moi un commentaire », elle regarde pas une cour pour savoir si à la 18e minute, euh, c'était mal expliqué. Et je ne lui demande pas euh, combien tu as eu d'élèves dans ta vie, ok et elle est respectée et elle a autorité et il y a 30 personnes qui l'écoutent et elle fait des conseils de classe et des choses importantes. Donc on n'a pas à subir ça tout le temps non plus. Détachez-vous de vos chiffres et de vos vanity metrics pour faire l'anglais que vous détestez. On n'est pas que des chiffres et on peut gagner très très très très très bien sa vie parce qu'on a très très très très peu d'abonnés mais qu'on a les bons et les vrais et ceux qui nous correspondent et ceux qui étaient nos... Si on veut faire du webmarketing, nos prospects chauds, wow, quel joli mot. Non, nos bons clients et des clients qui vont devenir nos fans. Mélodie vous fera ça cet après-midi. Et, et vous allez fonder votre communauté, pas vos clients. Des clients avec qui vous pouvez bouffer au resto le samedi soir et c'est cool le client relou qui vous balance des mails pas comme ça que j'avais demandé et tout mais ça c'est horrible ça c'est des clients Là vous êtes entrepreneur euh, naze voilà et euh, t'écris à la compta et quand est-ce que le virement il est parti gn gn gn gn gn gn. allez en entreprise faire du salariat ce sera formidable voilà mais c'est pas pour ça que vous êtes euh, blogueur pro au sens large euh, donc pas au sens olivier roland mais que vous allez lancer un business sur le net euh, que ce soit une chaîne youtube que ce soit du podcast parce que j'ai pas envie de me voir en vidéo alors que c'était un clic de plus d'avoir l'image donc, arrêtez de faire du podcast audio quand faire de la vidéo, c'était au lieu d'allumer un micro, allumer une caméra. Parce que là, vous perdez du temps. Il vaut mieux faire de la vidéo qui devient de l'audio, mais pas du « je fais un an d'audio, j'aurais dû faire de la vidéo ». T'as perdu un an. Et comme faire un site web sur le « j'ai pas compris l'épisode comment on met en place la newsletter ». Et je le fais au bout de deux ans. Ou au bout de deux ans, j'aurais récupéré deux ans de mails. Et le mail... Ce qu'on vous apprendra dans pas mal de formations c'est que ça reste dans la première problématique mondiale actuelle qui est la concentration quand on fait quelque chose sur un ordi ou un smartphone. Actuellement même pour moi le meilleur moyen de communiquer avec moi c'est de m'envoyer un mail. Alors le titre il a intérêt à être péchu comme une vidéo youtube pour que je clique dessus mais une fois que je suis dans le mail et que je lis, si c'est pas un gros pavé de texte, s'il y a un peu d'humour, s'il y a des smileys, s'il y a de la couleur, s'il y a une image qui va bien et si à la fin il y a un lien, c'est encore le seul moyen de me transporter dans du storytelling pour peut-être me vendre quelque chose à terme. Peut-être pas dans ce mail-là, mais peut-être dans le mail dans 3 jours, dans 4 jours, dans une semaine. Voilà. On a quand même un contact avec le mail qui est encore privilégié par rapport à le mur Facebook que je fais défiler de haut en bas, le mur Instagram que je fais défiler de haut en bas, la page première de YouTube où je suis en concurrence, sujet sérieux, chaton qui danse, aucune chance. Dans la colonne de droite de YouTube, vous avez des chatons qui dansent, le régime à la mode des stars, euh, le, euh, le clash entre machin-star, machin-star car YouTube appartient à Google, Google voit partout où vous surfez, partout, partout, partout. Il voit ce que vous avez acheté sur Amazon. Il voit la couleur de vos petites culottes. Il voit votre taille. Il voit votre sexe, vos préférences. De... Il voit tout ce que vous aimez, ce que vous faites et compagnie. Donc, les vidéos sont proposées en conséquence. Et donc, il va gagner. Vous ne pouvez pas lutter contre un algorithme qui en sait plus sur vous que la plupart du temps vous-même. Donc, la tentation à droite, elle est grande et elle est terrible. L'indispensable pour faire de la vidéo. Tu te calmes le matériel ah, le traumatisme il faut choisir la caméra sinon je peux pas faire du youtube je vais sûrement acheter un réflexe à 1000 euros comment ça marche on verra après grave erreur on s'en fout complètement avoir une caméra à 3000 balles comme ce qui est là bas et avoir un smartphone euh, vous avez la chance de vivre en 2019 au moment où je parle en tout cas, je crois on est cette année là dans votre espace dimensionnel à 200 euros maintenant en 2019 vous avez un smartphone qui filme je peux vous faire des chiffres hein, en Full HD, 4K, ce que vous voulez, d'une qualité formidable. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est le petit clips pour tenir le smartphone avec un petit trépied comme ça. Le petit clips comme ça, clac, on pose le smartphone, on appuie sur enregistrer et l'image, c'est fait. Donc, votre excuse pourrie, je ne peux pas faire YouTube, je n'ai pas de caméra. Next. Quand on commence, on ne fait pas la super belle image avec le fou d'arrière-plan, les effets et le C'est super bien monté. Il y a la musique épique et il y a l'intro euh, qui va bien avec les réseaux sociaux qui s'affichent en tournant. Et on s'en fout complètement. Parce que ce n'est pas ça, commencer une chaîne YouTube. Commencer votre chaîne YouTube, c'est déjà la commencer. Et après, on améliore. Et à chaque vidéo, on va mettre la petite graine de celle qui va mieux. Le plus important, c'est n'est pas la caméra, c'est le son. Sachez qu'en vidéo, au moment où vous appuyez sur enregistrer, il y a un réalisateur secret euh, d'un autre espace dimensionnel qui fait « Tu m'envoies tous les gros relous qui font du bruit !» Donc il y a les pompiers, la moto, la dodoche qui est passée tout à l'heure, orange qui m'a pété le tympan droit, le serveur qui met la musique, la sonnerie de téléphone. Moi j'ai déjà eu à 2h30 du matin à la Villette, avec le numéro 1 des blogueurs français qui s'appelle Corben, dans la, dans la technique en tout cas, j'ai mis cinq heures pour roser lui demander on peut faire une interview. Je suis un ancien timide, hein, on dirait pas comme ça, mais. Euh, on peut faire une interview. Je regarde même pas dans les yeux. Oui. Hein. Putain, maintenant il faut la technique, quoi. Et 8 bières dans le nez pour le faire. Donc euh, t'es es plus, plus lent. Mais ça inhibe un peu pour aller demander si tu le fais. On, le, on trouve le coin le plus calme du monde. On trouve deux sièges, on pose le truc sur un fauteuil, on, on lance l'interview. Déstresse. Après on était dans la technique, l'ingénieur a repris le micro, c'était bon. Il y a un mec qui ouvre la porte. Euh, allô, le standard Avec le talkie-walkie. <rire> horrible. Le truc à 2h30 du mat', le truc pas possible. C'était horrible. La femme de ménage arrive. Elle passe le balai comme ça, dans le champ. Elle me fout un pet dans le fauteuil qui tient le trépied, la caméra à deux doigts de mourir. Il y avait. Ouais, mais je sais. Mais je, je l'ai, j'ai les rushs, tu vois, donc je l'ai en vidéo, je peux le prouver. Les mecs, il n'y a pas eu de musique de la soirée, les mecs lancent un karaoké à 2h30. Mais Et toi, tu es en train de faire quelles questions je pose aux mecs que j'admire depuis 10 ans, quoi. Et il faut que tu gères tout ça. Alors, tu le vois dans ma rétine, la, la colère, la rage, la tristesse, la dépression, il y a tout. Tu vois, dans le, dans la, le mouillage de rétine de l'intervieweur, j'ai tout eu. Mais c'est une expérience de dingue. Et c'est ça à chaque fois. Et c'est tout le temps le son. Et la mise au point qui a un autre problème, la mise au point qui danse, la mise au point qui a été faite sur le mur une fois que tu as tourné 3 heures, l'événement de ta vie où tu as fait venir 16 personnes, la mise au point était sur le, le trépied. Et toi, tu es flou et tu voulais le mettre sur LinkedIn pour faire stylé. Voilà, non. La mise au point, si justement, tu n'as pas une caméra qui coûte super cher et que tu as un smartphone, bah tout est net. Donc, c'est plus simple. Donc, tu as un problème en moins. Et quand on a des problèmes, vous allez en avoir plein d'autres à gérer, donc vous emmerdez pas avec la mise au point. Alors ça, ça sert uniquement, hein, c'est stylé à la télé, à couper le vent, pff, comme ça. Il y en a moins, c'est pas magique, hein. il y en a moins. Si tu t'as pas ça en extérieur, avec le vent, enfin là, le deux roues, vous voyez. Et, euh, si, si tu n'as pas ça en, pour interviewer à l'extérieur, euh, c'est mort. Donc en intérieur, du coup, ça ne sert à rien. Donc, arrêtez de, mettre ça pour faire arrêtez de mettre ça pour être stylé sur YouTube parce que t'as un gros micro de professionnel. En intérieur, il n'y a pas de vent, ok Sauf si, comme moi, tu es un génie et que ta troisième vidéo YouTube, c'est l'été et que tu mets le ventilateur qui souffle sur le micro toutes les 10 secondes parce qu'il tourne. Hein <rire> tu n'as l'as pas vu celle-là Tu vois L'image est géniale et toi, tu fais ah, je vais monter, c'était trop génial. Au bout de deux heures de tournage, t'écoutes et là, t'as. C'est quoi ce Il est plus. Il est plus. Et à un moment, tu, sais, tu regardes le salon et tu fais, bah, ouais, d'accord, quoi. Et tu avais juste mis le ventilo qui souffle sur le micro. Et tu viens de te péter tout ton après-midi, pas à cause du son, pas à cause de la mise au point, mais du ventilateur qui fait, ouais, moi, quand je parle, j'ai chaud, donc je mets le ventilo. Tu vois Donc ça, c'est 42 euros sur Amazon euh, au prix euh, ouais, d'hier. C'est un petit micro. ce qu'on appelle un micro canon, donc c'est directionnel. Là, le son est bon, là, le son est moins bon, là, on m'entend de d'erreur. Et, et ce qui est un problème, si tu fais de l'interview en tenant ton appareil, parce que si tu tiens ton appareil et que tu poses la question, c'est-à-dire que tu as un son pourri de question, et ensuite, tu as la personne qu'on entend bien. Donc, c'est un vrai problème. Faire et tu ne vas pas retourner comme ça ton truc. Là, la question, là, je mets. Là, la question, là, je mets. Et... Donc, c'est un, un vrai problème. Mais c'est quand même pour débuter vachement bien. Ça, ça se branche sur un smartphone. Vous avez appris les intermédiaires comme ça Ça, c'est trop mignon. C'est sorti il y a un an. Mais si, c'est trop mignon. Regarde, on dirait E.T. Et, et ça tu fais ouais mais moi alors il y a un petit écran comme ça. Alors donc ça s'appelle une Digi, DJI, c'est la marque Osmo, c'est le modèle Pocket, parce que qu'elle rentre, rentre dans la poche. DJI. D -J -I. DJI en français, c'est moins stylé hein. DJI, c'est une marque qui fait beaucoup de drones qui volent mais du coup comme ils font des drones qui volent, ils font des petites caméras sur les drones, ils ont dit regarde le truc du drone, on le met sur un tube, c'est cool dans la main. Ah bah ouais c'est vrai que c'est cool, il n'y a pas besoin d'hélice pour le faire voler. <rire> voilà. Donc ça, ça vaut quand même M moins cher qu'un Canon, 350 sans la petite carte qui stocke les vidéos hein, parce que c'est comme une imprimante hein. on le vend sans le câble c'est tellement mieux pour fonctionner une fois que c'est rentré à la maison et que le vendeur vous l'a pas dit donc pour moi la caméra c'est vraiment pas mais vraiment pas votre problème votre problème c'est d'abord le son et ensuite la lumière donc arrêtez de vous mettre comme il il a la lumière de la fenêtre de la cuisine ça va être super bien je la mets derrière moi parce que ah, ça fait la luminosité dans le salon Ouh tu mets la caméra donc en mode automatique, elle fait la mise au point sur toi, miracle. Si elle fait la mise au point sur toi, elle dit, t'as vu derrière, c'est tout blanc. Du coup, toi, tu vas être tout noir. Et on a la première vidéo célèbre de YouTube que j'ai aussi, hein, En contre jour, c'est dégueulasse. Celle-là, fallait la faire en podcast audio. Mais vous, tu la gardes juste pour dire, t'as vu, ça, c'était ma première vidéo pourrie. T'as vu ce que je fais maintenant Bah ouais, j'ai juste tourné la chaise. Alors ouais, on voit la cuisine, mais tu sais quoi Je préfère voir ta cuisine. Euh, que voir ton contre-jour dégueulasse ou ton radiateur, voilà. Et puis, scénariser, vous faites un petit coin chez vous, mettez un petit tableau en rapport avec la thématique, une plante bidon, une chose comme ça, un trépied, c'est pas un petit choix non plus. Et quand on m'a volé tout le matériel euh, et qu'il a fallu tout racheter et en moins d'une semaine, livraison inclue, euh, ça n'a pas été un détail puisqu'il fallait choisir les trucs, les petits trucs qui vont sur les trucs et les accessoires des trucs. Et ce qui va tout le temps vous pourrir la vie, c'est les trucs pas prévus bien sûr, sinon ce serait trop cool. Ça va être les accessoires, donc les petits trucs, le petit adaptateur, le trépied que il y a deux écoles dans le trépied, j'ai découvert ça quand j'ai racheté un trépied. Il y a le trépied qu'on dévisse à chaque pied, à quatre endroits, installer ton trépied 30 minutes. C'est pas droit, ça tient pas, c'est horrible. Et le trépied avec des clips, bah, je vais déballer celui-là du coup. Donc là, on passe du grosse daube de trépied. Voilà, il tient à moitié, si j'ai pas une à côté, j'ai même pas confiance quoi. Là, le pied, il passe dans le trou entre les deux barreaux, on fracasse l'appareil. Et le sceptre d'autocar, donc ça, c'est la Rolls. Donc, c'est pas un trépied, c'est ce qu'on appelle un monopode. Il n'y a qu'une qu seule, qu seule barre. Et au lieu d'avoir le truc qui se dévisse là, insupportable, il y a des taquets. Ça veut dire que je le déplie très vite, je le replie très vite. Mais c'est stable pour me gratter les fesses. Mais pas beaucoup plus si j'ai un gros relou qui passe le serveur là avec le café paf 3000 par terre j'ai pété mon objectif c'est fini donc par contre ça je peux le bloquer ou pas je peux faire mon petit travelling je peux me déplacer si je dévisse ici c'est l'autre bon c'est l'autre Voyez, comment je connais bien mon matos ben, il est tout neuf euh, ça tourne comme ça pour faire mon petit gauche droit tout en souplesse et stabilisé. et à ah, l'action maintenant elle est là bas je le prends je le déplie pour avoir essayé avec un trépied, <rire> bah vous cognez tout le monde, vous pétez le mollet de trois personnes en passant. Voilà, donc le trépied, bah vous le repliez, tata, vous déplacez, vous redépliez les trois pattes. Voilà, ça, c'est assez génial. Mais là, on est dans l'action. On n'est plus dans le YouTube, je me file chez moi, dans mon salon, OK Et ça, tu peux mettre ton smartphone dessus. Tu as ici, tu as toujours un pas de vis avec ce qu'on appelle une fixation rapide. Moi, choisir ça, je peux passer trois jours. Parce que ça, entre c'est le même là c'est le même de l'autre trépied, c'est le même du mini trépied, je vais vous montrer après, c'est le même pour le smartphone, etc. Si c'est le même petit truc, ma vie change. Si c'est pas le même sur les quatre, ma vie est finie. Je suis allé chez un cabinet d'avocat, ça, c'était sur le bureau. J'ai amené le trépied à Paris, je me suis fait deux heures de train. Le trépied, je peux pas l'utiliser, j'ai oublié le petit truc. Ça, trépied souple, encore mieux que le truc. Parce que, bah ouais, mais moi, j'ai pas envie d'acheter ton trépied, d'accord. Je t'assure que ça ne bouge plus. Ça marche sur le mobilier, ça marche sur les branches d'arbres, ça marche sur le, le mobilier urbain, la barre de fer, le truc improbable et tout ce que tu veux. Après tout ce qui manque ici, c'est ce qu'on appelle donc la, la rotule. Donc ça va être la tête qui pivote, qui tourne, qui clipse, qu'est-ce que tu veux. Il y a tous les prix. Tu peux en trouver à 5 balles qui clipse ton smartphone. Si ton smartphone vaut 1000 balles et que tu mets 5 balles dans la pince, tu joues avec ta vie. Mais il y a beau... Je connais beaucoup de gens qui mettent 1000 euros dans le smartphone et 2 euros dans la housse. Et quand il tombe, il est pété faut aligner un peu les, les petits trucs et les gros trucs donc là c'est pareil la meilleure pince qui clipse un smartphone j'ai une vidéo dédiée sur youtube dessus elle s'appelle le glyph glif elle vaut 30 euros donc, ouais, elle 30 euros une pince ça va pas ou quoi ouais mais ouais mais la pince elle a un pas de vis là un pas de vis là donc tu peux aller fixer ton petit micro sur le côté tu une petite lampe elle a un pas de vis au dessus tu peux visser la petite lampe il y a un taquet derrière de sécurité qui fait crack et qui fait que ton smartphone à 1000 balles il va pas tomber quand t'es en vacances au bord de la rambarde pour faire oh, regarde le ravin vous avez vu quand on tient un truc au bord d'un ravin qu'on on en a peur de le faire tomber alors que c'est pas plus dangereux que quand je fais ça eh ben quand tu le fais et qu'à 200 mètres euh, le bras il fait ça voilà et eh ben moi j'ai confiance dans mon glyphe et ma confiance dans mon smartphone à 1000 balles je mets 30 balles j'en mets pas 5 en chine Parce que vous allez les mettre les 5 dans les chinois mais du coup vous allez les mettre trois fois 4 fois 5 fois dans un truc chinois pourri qui va péter aux deuxièmes utilisation donc de toute façon les 30 balles vous allez les mettre ça c'est génial ça, c'est ah, l'arme du youtubeur secrète. là ouais, pas vous l'aviez même pas vu. Chut, non, maintenant on dit c'est moi. Non, c'est lui qui m'a montré. C'est lui qui m'a montré. Coup d'État aussi, ils ont ça. Donc, euh, si tu veux te faire chier, tu fais comme ce que conseillent tous les vidéos de youtubeurs. Alors, on va acheter le truc HF qu'on met là, comme à la télé, le fil qui passe sous la chemise, je le mets sur le plexus solaire et ça va frotter dans le décolleté. C'est chiant, c'est horrible et tout. Il faut des fils, il faut des piles. Il faut des piles à l'entrée, il faut des piles à la sortie. Des... J'ai déjà mis batteries à faire. Voilà, c'est le, le AT de Audio -Technica. Ouais, en double. c'est très bien. C'est très bien parce que celui-là, tu peux. Donc, tu as, tu, tu, On retrouve, dans la, on retombe dans la problème de la connectique, comme ça, qu'il faut avoir à l'arrivée, sur ta caméra ou sur ton smartphone. Attention, il y a des caméras à 1000 euros. Vous branchez pas ça. C'est pas prévu, on ne l'a pas mis. Parce que, mais on l'a mis sur celle à 1005 ne hein, vous inquiétez pas parce qu'il faut bien qu'on l'a vend. et ils avaient la petite la petite moussette voilà pour le vent donc ça c'est pas mal en double pourquoi parce que le son que vous allez prendre vous allez le mettre dans le smartphone avec la vidéo ou si vous le prenez sur la caméra qui a le trou là, la caméra qui est là bas elle a le trou heureusement au prix qu'elle coûte je prends le son et je vais le mettre dans la vidéo ça veut dire que ce soir chez moi dans ma petite carte mémoire d'appareil photo caméra je le mets dans l'ordinateur j'ai l'image et j'ai du meilleur son déjà monté j'ai le bon son de mon micro que j'ai acheté et j'ai ma vidéo mais j'ai pas un son exceptionnel je vais pas euh, des fois le fil tu vois c'est pas adapté à toutes les situations ça se voit même quand tu le passes là et puis tu as le mec qui va tirer sur le fil et tout couper et te le péter parce que le fil il est pas très robuste non. donc sans fil 16 heures d'autonomie mémoire depuis que je l'ai acheté je suis même pas sûr si je l'ai vidé une fois Complicated. Le Sony, Sony TX650. 650, voilà. 650. J'ai une vidéo sur la chaîne dédiée à choisir son micro où il y a toutes les références et les liens d'affiliation. Et euh, pas bien d'affiliation entre nous. Mais ça vaut, ça vaut. C'est un investissement de départ. Mais c'est pareil. Tu vas mettre 30 euros dans un micro qui va pas faire l'affaire ou au premier claquement de porte ou quand tu vas te lever, ah la mise au point, j'ai pas allumé la caméra, le fil, ah pété, 30 balles. Bon bah deuxième, là, as répété 60 balles. Bon bah ça vaut 100 balles. 115 même plutôt. Alors, deux intérêts à celui-là, hormis ça, petit truc. Il y a un bouton, donc c est, c est, déjà c'est simple à utiliser. Je gère pas la batterie, les piles, les machins, parce que quand je le branche pour enlever le son de là et le mettre dans l'ordinateur, il se recharge. Comme je vais l'oublier toute la nuit, parce que je vais pas repartir en soirée avec mon micro, bah le lendemain, la batterie elle est pleine, donc elle est tout le temps pleine. Il y a pas de batterie, il y a pas de câble, machin. Le câble, c'est... Il est presque standard. Donc déjà c'est pas mal pour du Sony, parce qu'ils aiment bien les câbles qui existent que pour eux. Et il y a une mémoire très très grosse. Le son est très bon. Je tourne la tête. J'ai le même son. Et ça, quand tu fais des tutoriels, tu sais, tu attrapes l'objet sur le côté avec ton micro-père. On oh, plus rien, et je reviens, tu vois. Oui. Et donc ça, c'est cool. Et puis tu fais des interviews. Honnêtement, je l'ai déjà fait sur la table. Tu poses comme ça, entre les deux personnes. Le son, le, ça le fait. Franchement, c'est très correct. Et pendant un an, j'ai arrêté de trimballer le, mon gros micro pro canon à 400 euros qui était super gros dans le sac à dos. Je le pose sur la table, il est très correct. Évidemment, l'idéal, bah, c'est t'en achètes un deuxième. Et t'en mets personne une, claque, personne deux, claque. Évidemment, tu multiplies l'addition par deux. Mais tu as le même son pour les deux, le même volume pour les deux. Il bon, y a toujours un mec qui parle plus fort, mais tu pars avec la même qualité. Parce que si tu, tu mets 300 euros dans un super micro pour la première personne, quand il faut doubler l'addition, c'est compliqué. Du coup, tu te retrouves avec un super son personne 1 et un son pourri personne 2. Et au montage, si tu dois gérer le volume et la qualité différentes, ça commence à être compliqué. Donc il faut se faciliter les choses au tournage. Parce que vous ne les rattraperez pas au montage. Il faut que quand vous tourniez, et quand vous enregistriez, vous appreniez à vous taire quand vous venez de rater votre prise. Je dis la phrase, j'accroche le mot. On le fait tous. Je rate mon mot, je me tais, je bloque les mains. Je réfléchis à comment je vais le redire. Je répète ma phrase maintenant que je suis prêt. Au montage, le son, il est tout plat. J'ai me... arrêté de faire... Oh là là, comment je vais dire Je te tais, tu te tais, tu te tais. Il n'y a rien de là à là. Au montage, regarde, de là à là, dégage. Et après, il y a le cas... La phrase, vraiment, elle sort pas. Il y a un mot, euh, voilà, anticonstitutionnellement, il doit y avoir plus dur, euh, mais il euh, y a vraiment le mot, tu n'arrives pas. Tu dis la phrase une fois, tu, dis la phrase, tu te tais, tu fiches les mains. Tu refais, a... ou le fou rire. Es, tu rigoles avec ton interveur, le fou rire, le fou rire, le fou rire. C'est la quatorzième fois, la phrase, elle est bonne. Ça y est, on l'a en boîte, coupé. on va boire un verre d'eau, tout ça. Mais la quatorzième fois, fois, elle est bonne. Tu tapes dans la main comme ça. Et je vous expliquerai pourquoi on le fait au début au cinéma et pourquoi sur YouTube, on peut être amené à le faire. Mais même là, de la e prise, elle est bonne. Tu fais t'en fais deux si tu veux. Et, et tu te laisses des informations pour toi au montage. Et au montage, ta piste au son ou tout à l'heure quand tu, quand tu, tu as enfin fait du silence, il n'y avait rien. Là, il y a un Et si le cas se représente dans le même tournage, tu sais quoi La deuxième fois, attention, technique de fou, t'en fais deux. La numéro deux, elle est là etc etc il n'y a pas plus simple que faire 1 2 3 4 5 avec des claps voilà. et alors à quoi sert le clap d'origine c'est que justement simon si mon son il est là dedans mais que mon image elle est là bas c'est le cas là là je suis pas en train d'envoyer le son là bas c'est à dire que là bas quand je vais arriver dans mon ordinateur je vais avoir l'image d'un côté le son de l'autre et j'ai pas appuyé en même temps, on avait 1, 2, trois, on tourne. Ne faites jamais ça en vidéo, jamais, c'est horrible. L'interlocuteur est bloqué, Quand on parle Bonjour, salut, présente-toi, horrible. Arrêtez ça tout de suite. Ça tourne, je m'assois, blablabla, bla, ça va, tu veux un thé, blablabla, bla, de l'eau, blablabla. La, la, la. la vidéo, elle a commencé, peut-être, on sait pas, blablabla. Bla, bla, bla, bla, bla. Et tu remettras dans l'ordre les questions. Et maintenant même encore mieux, ce qu'on ne pense pas assez à faire, le début de l'interview, le, le début de la vidéo, Là où on n'est pas à l'aise et ça se voit, hein, le corps il manque moins, le non-verbal et compagnie. Tournez-le à la fin. Quand ça y est, toute la technique et les points clés que vous vouliez mettre, vous les avez fait. Vous avez fait toute la partie difficile de la vidéo. Donc le bonjour aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir ça ça ça ça vous le savez vous venez de le faire c'est fait de tourner c'est vachement plus simple à lister c'est valable pour l'interview bonjour dans cette interview nous allons parler de ça ça ça ça on vient de faire les questions réponses c'est vachement plus simple par contre toute la partie difficile elle est passée et là on revient à juste qu'est ce qu'on va faire dans la vidéo vous êtes détente vous prenez ce bout à la fin et au montage bah, vous le remettez au début et le début de votre vidéo, vous êtes souriant, vous êtes détendu, vous bougez les deux bras. <rire> tu l'attendais. Et, euh, et ça se voit. Et, et, et le début de l'interview, parce que sur YouTube, on le voit, je vais essayer de vous montrer vite fait les analytics. Donc l'analyse de courbe de combien de temps les gens restent. Les trois premières secondes, vous perdez 50% des gens. Entre la miniature, le titre et la promesse et le « je lance, c'est quoi ce mec ?». Comment il se fringue, comment il parle, le son il est pourri, l'image, le contre-jour, le c'est mal présenté, c'est trop blanc, le son est trop fort, j'aime pas la musique, blablabla. 50% en 3 secondes, pouf Et après vous avez l'érosion des 50%. Si vous êtes bon, c'est tout doux. À un moment où vous êtes très mauvais, il y a la chute, arrêtez de dire cette phrase, ne faites plus jamais ça. Moi j'ai détecté avec les courbes le... Voilà c'est tout pour cette vidéo, truc important, truc important, truc important, truc important, n'oublie pas truc important, n'oublie pas truc important. Je regarde trois vidéos, à chaque fois que je fais, voilà pour cette vidéo, la cour, elle fait suicide. <rire> On va arrêter cette phrase. J'ai des clients qui m'écrivent des scripts. Si vous avez des problèmes de mémoire, si vous n'arrivez pas à prendre votre texte, votre préparation, un prompteur comme à la télé, ça vaut 179 euros. Il n'y a pas l'écran dedans, il faut une tablette. Une tablette chinoise qui fait défiler du texte à la con, ça vaut 50 balles. Donc pour 230 euros le problème du oui mais alors ma feuille a 4 avec la technique du et ça vous le voyez souvent le mec fait une phrase il sait qu'il n'a pas celle d'après il sait que c'est sur la feuille donc les yeux se baissent pendant la phrase c'est insupportable donc arrête la technique de tout à l'heure finis ta phrase on sait que t'as pas la suite tu sais que t'as pas la suite essaye pas à deux Finis ta phrase tu te tais tu figes les mains comme tout à l'heure tu te tais tu lis ta note c'est pas facile si la feuille elle est là Mettez une pince à linge avec la feuille en face, juste en dessous de l'objectif, et regardez l'objectif, arrêtez de regarder l'écran de contrôle si c'est une caméra avec l'écran qui se tourne. Il faut regarder l'objectif. Ça se voit quelqu'un qui regarde en biais. Si Jean-Pierre Pernaud regardez comme ça, vous verrez qu'il y a un prompteur. Vous avez l'impression qu'il vous regarde, croyez-moi, il lit le texte. Donc, vous, vous taisez, vous lisez votre phrase d'après, vous remettez les yeux en face, vous défigez les mains, vous utilisez les mains, <rire> et, et vous faites la phrase d'après, et vous arrêtez-le. C'est horrible. En fait, il faudrait dans une vidéo, la penser à l'inverse de ce que tout le monde fait. D'abord le titre, voire même avant, est-ce qu'il y a un volume de recherche Donc la Mélodie va le faire. Est-ce qu'il y a des gens qui vont chercher quelque chose où ma vidéo est une réponse à ce quelque chose Pas facile. Il y a des outils qui font ça très bien. Si je réponds à une question que personne ne se pose et que je crois que je vais devenir youtubeur, blogueur, ça va être compliqué. Si je, réponds à une, si je pense répondre à une question que tout le monde se pose avec un mot que personne connaît en titre, ça va être compliqué aussi. Donc, fais des, des bullet points, voilà, les points clés de ta vidéo, sinon tu vas perdre en improvisation, tu vas perdre en naturel. Mais peut-être que s'il si faut ta première vidéo en écrire plus, tu fais ta première version, tu la fais, ça va peut-être manquer d'authenticité, des choses comme ça, mais déjà, c'est fait. La deuxième, enlève les petits mots, comme quand tu arrives à la fac où tu n'as plus le temps d'écrire tous les mots. Et les mots les apostrophes et les deux et les ma et les dada pff, mots importants si t'es pas capable de faire cette phrase c'est pas ta thématique de chaîne youtube si t'es pas capable de faire une phrase avec le mot important de la phrase change de passion tout de suite tu vas pas aller long puis tu feras, pas, tu feras pas de youtube tu feras pas d'article tu ne feras pas de podcast donc au début tu mets cinq mots après tu en mets deux et puis après tu euh, voilà donc tu fais juste tes points importants et moi mes meilleures vidéos qui cartonnent c'est celles que j'ai pas écrites. Faites des top 3 et pas des top 4 et faites des top 5. Puis, si vous n'avez pas trouvé le cinquième, vous faites une blague. Le cinquième, j'en ai pas vraiment, c'est votre bonne humeur. Pff, nul, on s'en fout. Mais Dans le titre, euh, top 5, ok c'est pas grave, on s'en fout, tu fais, tu fais une blague. Donc, l'informatique, c'est après. Le matériel, c'est presque après. En fait, le plus important, encore une fois, hein, en c'est le mindset. C'est le cocon, on va revenir dessus, sauf si tu fais énormément de cocon. Oh, je peux le faire, hein. Donc, tu, tu, le, le cocon, bah c'est encore une fois, c'est le, le quel est le but ultime On l'a pas à la première vidéo YouTube. On peut changer un peu de cocon. On peut modifier son cocon, changer la direction. Mais dans votre blog, dans votre vidéo, dans votre année, il faut quand même qu'il y ait un but, qu'il y ait une trajectoire. Croyez-moi, les étapes, vous allez faire des gauche droites en ski athlétique. Ne hein, vous inquiétez pas, vous allez prendre pas mal de boss dans la gueule. Mais... L'important, le premier, c'est la cohérence et le cocon. Si j'ouvre un Insta parce qu'on m'a dit qu'il fallait ouvrir un Insta pour faire les photos de ce que vous bouffez au resto, on s'en fout complètement de ce que vous bouffez au resto, ok Sauf si votre blog est sur la bouffe. Bon, <rire> ça va, je t'ai entendu. Eh ben, il y a un an, je faisais des photos de bouffe sur Insta, vous verrez sur Insta, qu'est-ce que tu fais sur Insta Je suis allé au resto, j'ai bouffé, la photo est belle. Hein Alors, je peux le vendre sur ma photo est belle quand je vais au resto, ok Par contre, la photo de bouffe qui est belle devant la plage à l'étranger et avec un blabla digital nomade change de vie et je te la mets le lundi parce que toi lundi t'es allé au boulot avec la réunion qui sert à rien dépiler tes mails de pub de merde, elle est vachement plus forte que ils sont bons ces calamars. <rire> tu vois le truc. C'est ils sont bons ces calamars au bord de la plage un lundi matin pendant que toi t'es en réunion <rire> et je vends une formation qui va te montrer comment j'ai fait et le cocon c'est peut-être donne moi ton mail parce que le, votre but c'est avoir tant de personnes de leads euh, quel mot horrible anglais de personnes dans ta newsletter à qui tu vas pouvoir avoir un échange privilégié et enlever ce putain de facebook infini en hauteur ce putain de facebook instagram et compagnie avec des mails et peut-être que pour ça tu t'as pas besoin d'instagram t'as pas besoin de facebook t'as pas besoin de linkedin t'as pas besoin de youtube tu as besoin d'un seul média qui est celui qui te correspond le mieux que tu maîtrises le plus d'abord et quand tu auras cartonné sur youtube quand tu auras cartonné en audio quand tu auras cartonné en conférence et que tu seras le, la reine de la conférence qui remplit une salle de femmes de fous et que tu seras la reine de la conf et, et moi mon truc c'est pas faire du facebook et du linkedin et je comprends rien je sais déjà même plus le mot de passe que j'ai mis hier sur facebook mais euh, ben à la fin de ta conf tu vas mettre euh, hier j'ai ouvert un compte instagram avec mon nom bidon et tu prends ta salle qui sera devenue une salle de 100, 200 et ton Insta, il fait plus de 100 instantanément. Et tous tes samedis que tu as passé à faire la formation pour avoir 1000 followers sur Instagram de fou, c'est qu'il faut poster tous les jours une photo de moi qui fait de la bouffe et qui m'invente une fausse vie d'Instapreneur. Le Instapreneur, c'est un mec qui fait genre, il a réussi alors qu'il achète des coquillettes avec son livret A, voyez et c'est quand même le cas de 98% des photos que vous voyez sur Instagram. Comme de la première page que vous lisez sur Biba. OK La meuf, elle est très moche le matin. Quand elle se lève, elle a une sale gueule dans le miroir. Mais il y a Photoshop. Donc, c'est pas grave de ne pas être sur Instagram, LinkedIn, Facebook, machin, tout ça. On s'en fout. Vous le ferez après. Faites là où vous êtes bon et là où vous prenez du plaisir. Si vous prenez pas du plaisir, vous abandonnerez. Si vous abandonnerez, vous aurez tout perdu. OK Les 3% qui ont persévéré... Les 97% qui ont abandonné travaillent pour les 3% qui ont persévéré. Donc, le numéro un du truc, c'est la persévérance. Ce n'est pas la technique, euh, c'est quoi mon mot de passe Facebook. Euh, la sauvegarde éventuellement peut être importante. Mais ce qui est important en informatique, c'est pas comment marche YouTube. Parce qu'à terme, ça va se déléguer. Il faut voir un peu comment ça marche. Mais pas... vous allez être des experts de rien. Votre expertise, ça va être d'être généraliste dans plein de choses et de pouvoir apprendre vite et de pouvoir vous auto faire des procédures. Et si tu n'arrives pas à te filmer machin ben, tu prends ta fille, euh, ta tontine, ton assistante, ta copine dans la conf, tu lui donnes ton tel et tu fais hey, à un moment quand c'est bien euh, tu filmes, <rire> tu appuies et tu me fais une petite minute. Nous on est en train de travailler là dessus, Nelly, <rire> Nelly a passé deux jours et je te jure qu'on a fait un niveau technique, je peux te faire 28 slides. Le comment un YouTube de 30 minutes, je prends la meilleure des minutes de fou. Elle est en paysage, je la mets en portrait. Pff, moi, je suis un mec qui illustre par les, les, les côtés. Donc toutes mes illustrations, On regarde le livre d'Olivier Roland, il arrive à gauche. Ben, en portrait, le livre, il est à moitié coupé en deux. Je perfectionniste, ça va pas, tu me le remets au centre. Alors, à droite, à gauche, il faut ramener au centre. Les sous-titres, tu ne peux pas aller rechercher ceux de YouTube donc il faut refaire les sous-titres. Euh, le Où est-ce qu'on coupe la minute Qu'est-ce qu'on met à la fin Et du coup, tu as deux bandes noires en haut puisque tu as fait du paysage en portrait. Donc, tu te prends bande noire, bande noire. Qu'est-ce qu'on affiche sur ces bandes noires Est-ce qu'on met les sous-titres Est-ce qu'on met un flou en dégradé, en violet, euh, contouré rouge On a passé deux jours à faire une minute de vidéo. Mais alors, cette minute, elle est euh, top of the pop. Vous allez la voir sur Insta. Vous avez intérêt à tous liker, mettre des cœurs de fou. Si vous n'imaginez même pas que cette minute nous a coûté à deux, 5000 balles d'ordinateur, de savoir-faire, de tutoriel pour trouver comment la prochaine fois qu'on fera cette minute, elle ne coûte pas deux jours, mais elle coûte... Bon, elle coûtera toujours 5-10 minutes, OK Une minute, ça coûtera toujours plus. Mais on arrivera à l'enseigner rapidement déjà aux autres comment la faire en 5-10 minutes. Et c'est super important quand tu as une super vidéo d'une heure. Tu le sais que la 38ème minute, il y a eu le moment fort avec la petite larme. Va la chercher cette minute. Prends-la. Tourne-la. On reviendra sur le mode portrait. sous titre la parce que le mec en réunion, il ne peut pas mettre le son le lundi matin dans ses mails de merde pendant qu'il voit ton Insta au bord de la plage avec tes poulpes. Et il va regarder ta vidéo, il va lire. 80% sont lus sans sous titre LinkedIn, Facebook, Insta. Il y a deux titres dans une vidéo. Il y a le titre de la couverture. Le titre de la couverture. La couverture, c'est une photo. Elle sera pas lue. Bon, Google commence à les lire, mais bon, partie du principe qu'elle n'est pas lue. Là, elle est faite pour l'œil et la provocation et le « j'ai envie de cliquer ». Allez-y sur le point d'interrogation et le point d'exclamation et ce qu'on appelle le putaclic. Vous le sauverez avec l'autre titre. Donc le « tu vas pas me croire !» teasing de ouf, trois petits points, point d'exclamation. On s'en fout, c'est sur la miniature. Personne va lire ça sauf l'œil et le « tu vas pas me croire, j'ai envie de cliquer ». Plus qu'autre chose, soyez plus créatif que ça, c'est lourd mais le top, voilà, euh, mon jeudi incroyable. Alors, au niveau référencement, encore une fois, volume de recherche, putain, mais personne va chercher ton jeudi incroyable. Quoi. Ouais. On s'en fout complètement. Par contre, en miniature, pour donner envie de cliquer mon jeudi incroyable à ta communauté un peu installée, voilà, mon premier événement sur scène. Génial, en miniature, euh, visuel. Mais personne va taper sur Google ton premier événement, ta première conférence sur scène. On s'en fout complètement C'est pas ça. Elle traitait de quoi, la conférence Donc, il y a les deux titres. Il y a le titre visuel et il y a le titre texte. Et tu compenses le fait de... Tu te fous de ma gueule avec ton jeudi incroyable par ma conférence sur le bien-être en soi génial en 72 points. Antoine BM, du coup, mais il fait tout ce con. Euh, tu te mets sur un mur uni. Bien blanc, bien beige, bien ce que tu veux. Et tu fais une séance photo de d'émotion. Le top 1, le top 2, le top 3, le top 4, l'étonnement, le, le confiance en moi, le c'était génial, le, comme ça. T'en fais 150, on s'en fout. Euh, mais tu mets de la belle lumière blanche, pas la jaune à grand-mère, tu changes ton ampoule. Faut arrêter ces ampoules jaunes dégueulasses, ça fait un teint dégueulasse, tout le monde a envie de gerber. Blanche où vous mettez 50 balles dans les lumières. J'ai une vidéo consacrée sur la chaîne. Choisir tes lumières, choisir tes micros, choisir ton glyphe, choisir... J'ai déjà tout en vidéo, donc je vous le fais pas en dedans. Et j'ai même envie de dire, il n'y a pas deux titres, sinon ça serait facile. Je suis passé au troisième titre. Il y a le titre, le jour où je diffuse et je fais et je crée de l'événement. Et parce qu'il y a un truc... On... Je vous ai dit tout à l'heure de faire de l'intemporel et de vous détacher des dates. D'ailleurs, Olivier Roland vous dit même d'enlever les dates de votre blog, c'est pour dire... Hein, parce que personne n'a envie de voir ma vidéo « Le meilleur smartphone 2018 en janvier 2019 ». Surtout si un autre mec m'a fait « Le meilleur smartphone de 2019 ». J'ai plus aucune chance. Je viens de suicider ma vidéo parce que dans le titre, j'ai écrit « 2018 ». Et qu'en janvier 2019, tout le monde s'en fout. Donc, il peut y avoir même trois titres. Voilà, il y a le titre « Je diffuse pour ma communauté ». Et je sais que là, elle va s'engager. elle va, va « Partagez-moi ma nouvelle meilleure vidéo ». Ça peut être ça, le titre. Et puis bon, deux jours après, euh, ma conférence sur le titre un peu plus référencement, quoi. L'intemporel, la miniature, la préparation. Ce que tu disais tout à l'heure, quand tu écris ta vidéo, tu commences par prendre ton stylo, le vrai, tu fais un trait comme ça. Ça, je vais le dire, ça, je vais l'illustrer au montage. Je veux absolument qu'il y ait ces trois points dans la vidéo, mais à dire à l'oral, c'est super long, c'est super lourd. Mais je veux absolument que ça figure dans ma vidéo, parce que pour moi, c'est essentiel. Mais pas pour le nom, le lambda qui découvre la thématique et qui voulait un truc frais et léger, tu vois. Il voulait pas lire euh, le dictionnaire, tu vois. Il voulait du storytelling, il voulait du blabla. Mais toi, tu as envie de lui délivrer ce contenu. Le truc important et sérieux, il est là. Mais le storytelling, il n'est pas là et c'est difficile de fusionner les deux. Donc, toi, tu vas faire ton storytelling et tu vas mais il existe aussi deux autres solutions que je vous mets ici. Et en plus, tu joues avec l'image puisque tu as préparé ton montage. Tu fais un geste comme ça à la main et là, tu vas faire apparaître tes trois points en texte au montage. Tu vas juste écrire trois mots qui vont apparaître à ce moment-là. Et en plus, tu te seras fait le signe de la main visuellement au montage. Et moi dans mes vidéos tu vas me voir faire ça et ça parce que je sais déjà ce que je vais faire au montage parce que quand je parle c'est comme quand euh, je vous invite à aller voir mon autre vidéo je vous mets le lien euh, en haut à droite ouais t'es es en miroir mec en haut à droite c'était là tu me connais celui là voilà encore le en haut à droite youtube c'est la main gauche c'est horrible voilà mais mais tu sais quoi moi je fais ça je vous invite à aller voir dans mon autre vidéo je fais ça dans ta tête faut lancer un compteur de 3 secondes parce qu'avant je faisais ça ça donc personne ne voyait rien au montage je fais fou, fou. merde c'est trop rapide quand même ⁇ donc maintenant j'ai de ça alors les gens en interview ils sont fous mon avocat me l'a dit hein? il fait mais qu'est ce qu'il fait avec ses mains comme ça pour l'interview parce que je préviens pas les gens et alors, après ils essaient de faire pareil tout j'ai arrêté de faire ça c'est pour moi et, et donc je fais ça je fais ça et au montage bah, je prends mon truc et puis tu bon, apprends à faire t'es là après t'es là et après t'es là une fois que tu sais faire c'est 5 secondes ça donc c'est pas et si tu as fait ce grand tableau avec ça ce sera mon storytelling c'est le cœur de ma vidéo ça ce sera l'illustration ne mets pas tout ton article de blog de 5000 mots dans cette vidéo des 15 points pour choisir son smartphone fais nous le top 3 en vidéo si tu penses qu'un top 3 c'est pas suffisant et que tu as envie d'avoir 18 critères va voir mon article de blog je te l'ai mis en commentaire et pas qu'en commentaire mais en arti... en commentaire épinglé j'y reviendrai dessus derrière truc que vous ne faites pas si je prends votre propre chaîne YouTube, vous allez voir votre propre vidéo sur votre téléphone. Trouvez-moi les commentaires de la vidéo et trouvez-moi le premier commentaire. Et dites-moi ce qu'il le plus... le, le commentaire d'une personne extérieure. Très bonne vidéo, pouce bleu, tu es trop génial à la minute 38. Et surtout le connard, t'as dit une à 7 minutes 28. Et, et voyez ce qui est le plus simple à trouver sur un téléphone. Les commentaires que vous avez remplis vous, là où vous avez enfin de la liberté sur YouTube, vous pouvez nous faire un pavé grand comme ça sur téléphone, en tout cas sur Android, donc 82% du marché. Vous avez un petit triangle à droite que personne n'a jamais vu. Si tu cliques dessus, ça déplie ton pavé de texte que personne n'a envie de lire sur un téléphone. Tu le replis tout de suite et tu vas en bas lire là où ça clash là où regarde comment il est fringué. Et du coup, le mec, pendant qu'il vous écoute sur smartphone en portrait, et qu'il a envie de faire autre chose quand même. Parce qu'en portrait, il y a la moitié de l'écran où il peut faire autre chose. Où il y a vos concurrents en vidéo proposés en dessous. Les chatons qui dansent, tout ça. Et l'origine des stars. Il va quand même aller descendre voir les premières. Je suis sûr qu'il y a un mec qui dit qu'elle euh, est habillée comme... Eh bien, le premier commentaire, il est de moi pour moi, pour moi-même. Il est bienveillant. Et il est commercial. Et il est pensé. Et il y a aussi mon mot-clé là. Il n'y a pas alors ma vidéo de 8 sur 32 de mon défi on fout. et mettez sous forme de questions pour en plus inciter les gens à vous mettre des commentaires tu fais alors les huiles essentielles on essaye quand il vaut mieux que le premier commentaire soit de vous soit bienveillant et peut-être et si tu veux en savoir plus tiens ma newsletter et pas ma newsletter abonne toi mets moi un commentaire gardez le truc le plus important le portrait j'ai revenais tout à l'heure attention quand on passe en portrait, ça coupe les côtés. OK Ça c'est tellement important que Samsung vient de sortir une télé comme ça qui est pensée pour ça. Quand vous allez en événement, quand vous allez au cinéma, quand vous allez à la SNCF, il y a des télés en portrait partout. Si vous vous intéressez pas au portrait et que vous faites que du paysage ou tout ce qui est important c'est sur les côtés, Commencez à centrer l'important comme ça quand vous allez couper les côtés l'important il sera déjà au milieu et croyez moi que je vais commencer à y penser maintenant qu'on s'attaque au portrait donc ça c'est un vrai sujet Trouvez votre niche encore une fois la niche des fois en tech c'est juste d'être un homme et une femme trouvez moi une chaîne française où il y a un couple qui parle de tech il ben, n'y en a qu'une. Wow. <rire> Créez-vous vos propres hashtags. Arrêtez d'utiliser ceux des autres sur euh, la formation Instagram. On a dit de mettre entrepreneur. mais entrepreneur, il y a 220 000 mecs quand tu cliques. Moi, tu cliques sur Dies CopelGeek, on est tout seul. Tu cliques sur Nounoui4, il n'y a que mon chat. Faites du marketing de chat, ça marche bien. Ok donc, faites ça en coupe, faites ça avec votre chien, faites ça avec votre chat, faites ça avec votre poisson rouge, faites ça par la déco derrière vous. Faites ça dans votre style, faites ça dans votre humour, faites ça dans la durée. Distinguez-vous, arrêtez de copier vos modèles pour faire la même chose. Vous ferez moins bien que, vous allez faire la même chose moins bien. Donc, personne ne va venir vous voir. Apportez de l'originalité. Les analytics, on pourrait passer des heures et des heures à étudier les courbes. Je vous ai fait la démo de tout à l'heure, les phrases interdites. C'est intéressant, allez voir votre vidéo, votre meilleure vidéo allez voir votre moins bonne vidéo pour vous déjà vous allez voir que la moins bonne n'est pas celle que vous pensez et vous allez voir cette courbe sur youtube si vous avez déjà genou, comment on fait pas ça les dix premières vidéos youtube on s'en fout complètement ok quand vous commencez à avoir pour avoir des vrais retours faut avoir 10 20 30 vidéos ok allez voir les courbes allez voir vous allez peut-être être étonné découvrir que vous avez 50% d'hommes bah bon c'est incroyable vous avez 25% de belges ah bon Il va falloir arrêter de critiquer nos nantes, <rire> etc. Vous, euh, vous avez 50% du Maghreb. À un moment, faites-leur un coucou quand vous faites un live. Tu fais, hey, tiens, je vais en Algérie euh, cet été, c'était trop génial. Euh, J'ai 20%, euh, 20 du Maghreb. Faites-leur un appel d'air communautaire derrière. C'est intéressant les stats. Le lien magique Bitly, je l'ai déjà expliqué sur le groupe Blogueur Pro. Si vous êtes en dessous des 100 abonnés, arrêtez de partager votre chaîne YouTube avec youtube.com slash yz12b2z6y... Parce que ça fait 10 ans qu'on explique aux gens qu'un lien comme ça, vaut mieux pas cliquer dessus. Il est possible d'avoir un, un lien assez court, un lien que vous pouvez donner à l'oral quand vous êtes en meet-up, quand vous êtes au resto. Si tu veux aller sur ma chaîne, alors il va commencer par cette horreur bit.ly, bon ça bit ça prend bit.ly, ça s'appelle, slash le nom de ma chaîne, slash huile essentielle, slash, slash ce que vous voulez. Et vous pouvez en créer autant que vous voulez. Donc si vous voulez faire juste pour votre week-end d'inscription pour venir ici, vous pouvez faire un slash change ta life, si c'est pas déjà pris. change ta life ce dimanche, ça ce sera pas pris. Et ce sera sympa à mettre dans votre communication sur Facebook vous pouvez faire pareil un titre événementiel un lien événementiel et le top en fait c'est que si vous rajoutez le petit plus une fois que vous l'avez créé vous aurez des statistiques combien de personnes ont cliqué c'est intégré au truc ça faire ça techniquement c'est aller 30 secondes la première fois 20 secondes la deuxième 5 secondes la troisième et ça fait que votre lien que vous avez mis sur facebook vous pouvez voir il y a 3000 mecs qui ont cliqué il y a trois mecs qui sont venus la page de vente ça... Ça, ça peut vous aider à apporter de la statistique sur des choses que vous pensiez impossible de mettre des chiffres dessus les liens playlist très important mais je vous ferai je vous ferai ça sur le, sur le groupe facebook quand vous partagez une vidéo et que vous arrivez sur youtube ou quand on la partage à votre insu ça peut faire peur parce qu'on pense qu'un contenu ne peut pas être partagé qu'il y a un bouton partagé la colonne de droite encore une fois vous êtes en concurrence avec le chaton qui danse et le régime des stars il faut arriver à enfermer les gens dans votre écosystème de youtube si vous avez 20 vidéos youtube ça serait bien que dans la colonne de droite il y ait que vos vidéos à vous pas le concurrent norman le chaton et le régime des stars on sait faire ça s'appelle un lien de playlist les playlists sur youtube c'est pas une option c'est une arme de vue massive de tu vas arriver sur ma première vidéo elle est Séduit, mais à moitié, mais dans la colonne de droite, il y a ça, toi plus ce sujet là, ça m'intéresse vachement. Je clique, vous faites pas une vue, mais à ce moment là, vous en faites deux, voire trois, voire quatre. Alors, moi, je vais même plus loin c'est que quand je partage cette vidéo à tel mec en privé, je vais régler une playlist que pour lui pour que la deuxième vidéo soit celle là, parce que c'est celle là que je voulais qu'il voit en fait. Les logiciels pour miniatures. Voilà, on n'a pas besoin de Photoshop pour faire des belles miniatures, il y a plein d'outils gratuits, en ligne, sans installation, qu'on ait un Mac, qu'on ait un PC, qu'on ait une tablette, qu'on soit au bout du monde en voyage, en conférence pour faire une miniature mieux que le... <rire> au hasard qui est au milieu, ok Si vous ne faites pas une couverture, ne vendez pas de livres. vous allez à la Fnac, vous fermez les yeux au rayon livre, vous ouvrez les yeux, lequel je vois ben, Celui qui a du jaune. Parce que le jaune est la première couleur que l'œil voit. Et que le dernier livre que j'ai acheté, pas pour le lire, hein, pour faire le kéké, parce que c'est mon mentor qui a écrit la préface, il est jaune fluo. Et je me dis, ça c'est mon mentor. Le syndrome de l'imposteur, arrêtez avec ça. Euh, je pense qu'on a deux autres experts qui vous en parleront. Dois-je faire un compte partout Non, avec ce que je viens de dire. Allez sur celui qui vous plaît le plus, que vous maîtrisez le plus. Si vous faites tout en même temps, vous ferez tout mal, vous réussirez rien et vous abandonnerez. Donc, faites-en un, faites-en un et demi. Et à un moment quand vous allez cartonner sur un vous remplirez l'autre va se communiquant et hey, le concours cette fois je le fais pas là je le fais là j'écris le compte hier il va pas arriver au même niveau mais vous videz un youtube dans un instagram c'est très facile deux chaînes youtube s'il n'y a pas de cohérence s'il n'y a pas de cocon s'il n'y a pas de, de but, moi c'est le bordel sur ma chaîne c'est pour ça que j'ai c'est pour ça que j'ai dit là labos. Et ouais, parce que là-bas, elle va m'arrêter sinon. Et c'est terrible. Euh, L'intérêt d'avoir un site web et une chaîne YouTube, je pense que vous en avez maintenant tous conscience entre l'écrit et la vidéo que c'est important de mailler les deux. Et deux chaînes YouTube, si vraiment une chaîne YouTube, c'est pas euh, toutes mes passions j'ai fait sur ma chaîne et je l'appelle la chaîne du divertissement et du financier et des huiles essentielles et des parties entre amis et mes vidéos de vacances, ok Fais quatre chaînes. On peut arriver à mailler deux sujets qui à la base tout le monde pense qu'ils s'entendaient pas pour arriver à démontrer sur le long terme mais c'est beaucoup plus de travail et d'énergie qu'ils allaient ensemble et que j'avais raison depuis le début et vous verrez dans trois ans pourquoi je suis crypto et tech sur mes t-shirts mais pour l'instant c'est pas compris et même quand je mange avec des experts ils me font sinon par la crypto vous faites autre chose et donc en 2020 nous serons une agence de com complète. Nous aurons une seconde chaîne YouTube dédiée à l'entrepreneuriat avec une forte tonalité féminine. Venez me voir, on fera des interviews dans la joie, à la bonne humeur. Et en plus, le début de l'interview, on le tournera à la fin. Donc vous serez détendu. <rire> <rire> on va revenir sur paris si quelqu'un nous donne la chance de pouvoir louer un appartement en étant entrepreneur c'est à dire que c'est impossible donc on se mettra sous le pont neuf voilà, j'ai plein de sacs à dos et choses comme ça et puis après on attaquera l'international avec mon so british french accent et on aura une formation qui va être incubée sur paris par la responsable produit qui est là bas euh, ma chef de projet formation qui sera sur la vidéo pour votre business sans euh, prout prout technique et compagnie où on s'emmerde avec euh, de l'ingénieur informatique qui parle en franglais. Je sais faire aussi hein, mais on rigole moins. Donc, euh, donc euh, moi je peux vous enseigner la technique euh, avec, euh, en parlant de cuisine ou de jardin, ou de ce que vous voulez, je m'en fous, on change de sujet, je regarde cachez-vous, vous me dites c'est quoi votre passion, et puis je vous enseigne un truc très très chiant avec votre deuxième passion Connex, ça me pose aucun problème. Il y a un bonus prédispo sur le chaîne, sur le site web geek.fr qui explique un peu tout ce qu'on va proposer. Niveau matériel je suis pas encore repassé dessus donc euh, contactez moi si là vous étiez à deux doigts d'acheter votre caméra à 1000 balles ça vous évitera que je me foute de votre gueule le lendemain c'est pas celle là j'étais avait trois fois mieux pour la moitié du prix tu sais je fais des vidéos comment payer sur amazon toute l'année moins cher abonnez vous n'hésitez pas à m'écrire à manu atlantdegeek.fr tu l'as prié ce slide de fin hein. et on se fait une heure gratuite ensemble au téléphone quand vous voulez, pour votre chaîne YouTube, votre achat de caméra, comment gérer ces mots de passe. Je dois changer de box internet, mon téléphone me saoule, qu'est-ce qu'il faut que j'achète Si vous saviez le nombre de cordes que j'ai à mon arc, j'ai un magasin de tir à l'arc. Merci. Merci de votre attention. Euh, 2h13, pas mal.